Dans cette vidéo, nous allons développer un exemple d'utilisation du théorème de Thalès. Pour cela, considérons la situation suivante, où les longueurs sont portées sur la figure et les droites AT et HS sont parallèles. Et calculons, dans cette situation, les longueurs MS et AT. Nous sommes bien en présence d'une configuration de Thalès, dans laquelle les triangles MAT et MHS sont emboîtés. Autrement dit, avec plus de rigueur, on peut écrire que le point S appartient à la droite MA, que le point H appartient à la droite MT, et comme les droites AT et HS sont parallèles, alors on peut appliquer le théorème de Thalès. Il y a alors proportionnalité entre les longueurs des côtés des triangles MAT et MHS, ce qui peut se traduire par le tableau de proportionnalité suivant. On peut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Sur la première ligne, on trouve les longueurs des côtés d'un premier triangle, ici le triangle MAT. Sur la seconde ligne, on trouve les longueurs des trois côtés du second triangle, ici le triangle MHS. Dans la première colonne, on retrouve les trois points M, A et S qui sont alignés. Dans la deuxième colonne, on retrouve les trois autres points alignés M, T et H. Dans la dernière colonne, on retrouve les droites AT et HS qui sont parallèles. L'ordre des colonnes n'a pas d'importance, pas plus que celui des lignes. Reprenons notre exercice et remplaçons les valeurs connues. On obtient alors le tableau de proportionnalité suivant. La connaissance des longueurs de deux côtés qui se correspondent permet de calculer le coefficient de proportionnalité. Il suffit de rechercher par quel nombre il faut multiplier 5 pour obtenir 8. Et ce nombre est 5 m ou 1,6. Autrement dit, le triangle MHS est un agrandissement du triangle MAT dans le rapport 1,6. Il est alors aisé de conclure pour les calculs des longueurs MS et AT. Et voilà qui termine donc notre raisonnement.